Les chansons de go dans la montagne go dans les sentiers d'oiseaux et de fleurs et les Pyrénées chante au vent d'Espagne, chante les mélodies qui berçent son cœur, chante les souvenirs. Sa tendre enfant chante tous les beaux jours, à jamais fini. Et comme les bergers des montagnes de France, chante le vent léger de son beau pays. Parfois, loin des ruisseaux, loin des sources vagabondes, loin des chansons d'eau, loin des cascades qui grondent. Je songe, et c'est là sa chanson, au jour béni de ses premières moissons. Les chansons traînaient.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 Chante les souvenirs, chante sa tendre enfance, chante tous les beaux jours, à jamais finis. Et comme les bergers des montagnes de France, chante le vent léger sont beau